On m'entend, yes <rire> C'est un succès, on m'entend. Il paraît que ce soir, il y a Harry Potter qui passe à la TV, si j'ai bien compris. Euh, donc euh, s'il y en a certains qui tiennent absolument à regarder Harry Potter, euh, il y aura une rediffusion de tout ce que, de tout ce que je vais raconter maintenant, euh, de toute façon. Mais, euh, mais vous perdez l'occasion de pouvoir interagir avec moi en temps réel, hein, si, si vous allez voir Harry Potter. Hein. Avant que je commence, euh, j'aimerais vous montrer euh, la, la dernière fois, lorsque j'ai fini euh, le tout premier live euh, la dernière fois, si vous vous souvenez, euh, j'avais rendu, euh, rendu ma chatoune, j'avais rendu euh, Kajou euh, Radioactive, euh, c'était la dernière manipulation euh, que j'avais faite euh, dans, dans RStudio. Et alors, il y en a certains parmi vous, qui ont relevé le défi de faire pareil et de rendre leur chat euh, radioactif, et donc j'ai reçu pas mal de mails euh, de, de, de certains d'entre vous qui avaient voulu jouer à ça. Alors je vais vous en montrer quelques images, il y a par exemple Henri qui m'a envoyé un mail, regardez ici, euh, où il avait rendu son chat euh, radioactif, il euh, y a également Emmanuel qui a fait pareil. Voilà le chat radioactif d'Emmanuel. Euh, et Emmanuel, par exemple, il, il s'est amusé, il a joué sur d'autres paramètres euh, de, de, de couleur de l'image. Et donc il a tenté de faire ses euh, chats en bleu, par exemple, regardez. Et donc je voulais vous montrer ça. S'il y en a euh, parmi vous euh, qui n'ont pas encore essayé eux-mêmes de faire la manipulation qui est proposée à la fin du premier live euh, de rendre son chat radioactif, allez-y, hein, faites-le et envoyez-moi l'image, moi ça m'amuse. Ça me fait bien rire euh, de voir, euh, de voir, euh, de voir vos, vos chats radioactifs. Comment prédire si un pays est une démocratie ou une dictature, en regardant la hauteur du plus haut gratte-ciel dans le pays. Hein on, va, on, va essayer, euh, on va essayer de jouer à ce jeu-là, on va essayer de, de, de résoudre ce problème-là. Alors vous en doutez bien, hein, quand, euh, quand j'exprime le problème comme ça, que ben, euh, la, la, la première chose qui nous vient tout spontanément à l'esprit face à une affirmation pareille, c'est de se dire ben, il faudrait pour ça qu'il y ait une corrélation entre le régime politique d'un pays et la hauteur du plus haut gratte-ciel euh, dans ce pays. Il faudrait qu'il y ait une corrélation, un lien entre les deux. Donc, euh, est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'il y a un lien entre les deux C'est la première question à se poser qui est une très bonne question. Et si on veut répondre euh, à, à cette question, on a besoin de données. Donc la première chose qu'on va faire ce soir, ben, on va euh, essayer de mettre la main sur des données pour un peu voir euh, ce qu'il en est. Alors... Je vous ai préparé, euh, normalement vous avez dans la description du live euh, un lien immédiat vers la page Tipeee où il y a le jeu de données, puisqu'il y a un jeu de données euh, qui est téléchargeable que vous pouvez euh, tous consulter. Euh, donc si jamais euh, vous ne voyez pas le lien, moi je vais tout simplement, regardez, je vais ouvrir Google, et je vais taper dans Google, euh, je vais taper Tipeee Chat Sceptique, ça fera le job, pour aller à la page Tipeee du chat Sceptique, puisque le jeu de données je l'ai posté euh, sur Tipeee euh, il y a de ça quelques heures. Donc on va aller sur la page Tipeee du Chat Sceptique, mais vous avez le lien en description normalement, et je vais vous le balancer dans, les, dans, dans, dans le chat, comme ça vous l'aurez aussi. Donc page Tipeee du Chat Sceptique, on clique sur News, voilà, on clique sur News, euh, et là il suffit de prendre la première News en fait, hein, donc toute première News, hop, on la déroule, voilà. Je vais vous copier le lien dans le chat. Hop là et donc ce que vous voyez, en fait, euh, lisez pas hein, tout le bazar, en fait, euh, tout le bazar c'est l'ensemble des codes plus le jeu de données, mais on va, on va petit à petit euh, parcourir ça euh, ensemble, donc euh, commencez pas à lire le bazar, on s'en fiche. Moi ce que je veux que vous fassiez, ceux qui ont envie de jouer avec moi, euh, vous avez ici un gros bouton là, private.text, c'est le jeu de données, ok Donc ce gros bouton private.text, euh, si vous voulez jouer avec moi, faites un clic droit dessus, faites un clic droit dessus, et vous faites sauvegarder, enregistrer sous, hein, j'imagine que ça dépend de votre navigateur web, chez moi c'est save link as, donc faites un clic droit sur le bouton et faites sauvegarder. Et là alors, euh, bah vous sauvegardez le jeu de données qui s'appelle hein, Ça C'est Tipeee qui fait que le fichier s'appelle comme ça maintenant, mais ce n'est pas très important. Moi, je vais le mettre sur mon bureau. Okay, je vais sauvegarder euh, private.text sur, euh, sur mon bureau comme ceci. Hop. On me demande c'est quoi ma définition euh, de démocratie. Euh, alors, je, ça va vous paraître bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais euh, pour le problème de ce soir, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi la définition d'une démocratie. Euh, et moi-même j'ai pas vraiment de définition propre parce que je vais vous dire distinguer une démocratie d'une dictature on est très loin de mon domaine de compétences hein, moi je suis un statisticien euh, donc j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on est censé euh, vraiment euh, euh, différencier les deux moi euh, si vous me demandez à titre de non spécialiste hein, j'insiste là dessus c'est quoi mon avis euh, qui diffère une dictature d'une démocratie j'ai l'impression que c'est le fait de pouvoir aller voter mais même ça c'est pas clair que ce soit suffisant pour distinguer les deux euh, mais moi ce que je vais faire en fait pour savoir qu'est-ce qui est considéré une démocratie ou qu'est-ce qui est considéré une dictature, bah je vais me tourner vers des gens dont c'est le job, vers des gens qui sont spécialistes du truc, et qui eux ont établi la liste de euh, quels sont les pays démocratiques et quels sont euh, les pays euh, dictatoriels, et c'est ça que je vais utiliser sans forcément comprendre moi qu'est-ce qui fait que tel pays a été classé démocratie et tel pays a été classé di dictature. Alors le gros bouton là, private.text, ne cliquez pas simplement dessus. Si vous cliquez simplement dessus, regardez, moi j'ai ça qui se passe et en fait euh, bah, ce sont les données qui s'affichent directement dans le navigateur web et c'est pas ça que je veux hein. donc cliquez pas bêtement sur le bouton private c'est vraiment un clic droit et enregistrer sous et placez-le à un endroit facile d'accès genre euh, genre le, le, le bureau quoi donc le jeu de données hop il est sur mon bureau je l'ai ici private.text. Euh, et quand vous avez un jeu de données euh, sous la forme textuelle euh, sous, sous la forme d'un fichier .txt ou alternativement d'un fichier .csv ce qui est la même chose hein. .txt ou .csv c'est la même chose quand on a comme ça un, un jeu de données sous cette forme de texte ben, une première chose qui est toujours pertinente à faire, que moi je vous recommande chaudement, c'est de vous dire euh, je vais l'ouvrir avec un bête éditeur de texte, ce jeu de données je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec le bloc-notes, regardez, hop chaque ligne du fichier texte représente en fait un pays donc pour chaque ligne, chaque ligne c'est un pays euh, et sur chacun des pays, il y en a 164 au total, hein, donc si je fais défiler, il y a 164 pays au total. Euh, et pour chaque pays, on a été mesuré euh, une série de variables euh, pour, euh, pour chacun de ces pays. Donc par exemple, la première chose qu'on mesure sur chaque pays, c'est le nom du pays. Genre, regardez ici, j'ai par exemple euh, la Bolivie, euh, ça c'est le nom euh, de, de, de ce pays-là. Puis il y a virgule, et ensuite on a la seconde mesure qui a été réalisée sur le pays, et la seconde mesure c'est si le pays est une démocratie ou une dictature. Euh, c'est codé 0 si c'est une dictature et c'est codé 1 si c'est une démocratie donc la bolivie je vois euh, dans mon jeu de données bah, elle a été classée en, en, en dictature euh, tandis que la belgique juste au dessus regardez il y a la petite belgique il y a, il y a mon petit pays ici euh, donc belgique et ça c'est classé en démocratie euh, valeur 1 la troisième valeur qui apparaît ici pour la belgique euh, c'est 81.7 ça c'est l'espérance de vie dans le pays euh, espérance de vie et c'est en 2019 hein, tout ça c'est des données euh, pour euh, sont des valeurs pour 2019 donc en belgique j'ai 81.7 ce qui est intéressant de noter avec ce jeu de données ici au format texte, c'est que chaque ligne est un pays, sauf la toute première ligne. Regardez la toute première ligne du jeu de données. C'est pas un pays, ça. La toute première ligne du jeu de données, en fait, c'est le nom des différentes variables qu'on mesure sur chaque pays. Et ça, c'est important euh, de le remarquer parce que quand on va importer ce jeu de données euh, dans RStudio, on va faire dans deux secondes euh, l'import de ce jeu de données dans RStudio, il faudra bien dire à RStudio que la première ligne du fichier n'est pas un pays. Il hein. faudra bien dire à RStudio que la première ligne du fichier, bah, c'est les noms euh, des variables. On va importer ça dans RStudio. Donc, je vais fermer le jeu de données euh, qui était ouvert dans BlockNotes, bloc-notes. Et c'est le grand moment On va ouvrir RStudio. Et donc j'espère que vous avez ça préparé sur votre ordinateur vous vous rappelez RStudio que euh, essentiellement il nous faut une fenêtre dans laquelle on va taper notre code et il nous faut une fenêtre dans laquelle on va exécuter le code tout le reste ne nous intéresse pas donc les deux sous-fenêtres sur la droite notamment, Hop je vais cliquer sur la séparation et je les évacue, ça ne m'intéresse pas euh, ici euh, ce qui reste c'est l'endroit où on va exécuter nos codes et il me faut maintenant encore une sous fenêtre dans laquelle je vais taper mes codes et pour ça je clique sur le bouton en haut à gauche on clique sur la première option rscript donc vous cliquez sur le gros plus en haut à gauche et puis sur rscript et hop ça vous ouvre une fenêtre un éditeur de texte en fait dans lequel je vais pouvoir taper mes codes pour importer un jeu de données la, le code à taper il est dans tipeee mais euh, vous pouvez simplement essayer de recopier ce que moi euh, ce que moi je suis en train de taper faut taper read.csv puis vous tapez file.choose avec des parenthèses, virgule, header égale true. Je vais un peu vous expliquer tout ça dans deux secondes. Je ne sais plus si je l'avais fait la dernière fois c'est ce n'est pas important. Je vais vous l'expliquer dans deux secondes. On est entre nous, on est relax, on a le temps, il hein, n'y a rien qui presse. Cette ligne de code va nous permettre d'importer le jeu de données. Et dedans, il y a quelques éléments importants. D'abord, vous avez Header égale true. En fait, c'est ce petit morceau du code, c'est euh, notre manière à nous de dire à RStudio, si la toute première ligne du jeu de données, est-ce que c'est déjà une unité statistique ou est-ce que c'est les noms des variables Et nous, on sait dans notre cas que c'est les noms des variables, et donc je dois mettre true. Header, c'est pour dire, en fait, est-ce que le jeu de données a une tête Est-ce que le jeu de données a une tête, c'est-à-dire euh, les noms de variables Et la réponse est oui, dans notre cas. Ensuite, vous avez sep. Regardez. Sep égale, entre guillemets, virgule. Eh bien ça c'est pour dire que euh, sur une ligne, c'est-à-dire pour un pays donné où on a mesuré plein de variables, qu'est-ce qui sépare les mesures successives Qu'est-ce qui sépare euh, les, les différentes variables qu'on a mesurées pour chaque pays quel est, quel est le symbole qui, qui les sépare Et on l'a vu dans notre jeu de données, c'est la virgule qui séparait des valeurs successives. En général, c'est toujours la virgule, mais parfois il y, y a des exceptions, il y a des jeux de données où pour séparer les valeurs successives euh, dans, dans, dans une ligne du, du jeu de données, ils utilisent par exemple les, les points virgule, ça peut arriver, parfois même le signe pourcentage, ou n'importe quel autre symbole en fait. En général, c'est la virgule, mais pas toujours, et donc c'est bien de le spécifier à RStudio, de lui dire ce que c'est une bonne fois pour toutes. Quoi. Euh, et puis DES, DES égale entre guillemets et un point. Euh, le point, en fait, c'est pour dire à RStudio, dans le jeu de données, c'est quoi le séparateur décimal dans notre jeu de données Parce que le séparateur décimal, en général, c'est le point, mais pas toujours. Parfois, il y a d'autres symboles pour le séparateur décimal. Si je retourne sur le bureau et que je fais un double clic sur private, regardez, je réouvre le jeu de données, on voit bien, genre, je prends l'Australie, on a bien des virgules qui séparent les différentes variables, et on voit bien qu'il y a certaines variables qui sont décimales, hein, comme ici, et c'est le point qui fait office de, de, de séparateur décimal. Quoi. Et donc, toutes ces informations, on les passe à RStudio. Toutes ces informations, RStudio, il peut pas le deviner pour nous, ça c'est nous qui devons le savoir Et donc tout ça on le passe à RStudio via, via le code qui est ici Alors si j'exécute euh, juste cette ligne de code euh, telle qu'elle, euh, ça va pas bien se passer Donc moi ce que je vais faire, je vais écrire mydata égale read.csv blablabla. bla bla Ce que ça, ça va faire si j'exécute cette ligne de code, c'est que euh, le read.csv, il va importer le jeu de données et le myData égale, bah en fait, le jeu de données va être stocké dans un objet R qui s'appelle myData et que je pourrai ensuite manipuler pour faire euh, les analyses statistiques euh, du jour. Quoi. Donc allons-y, hein, je vais exécuter cette ligne de code. Hop Il m'ouvre une fenêtre où il me demande où est le jeu de données hein, sur mon disque dur. Donc euh, il veut que j'aille chercher le jeu de données sur mon disque dur. Donc moi, je l'ai mis euh, sur le, le bureau. Private, ici. Je clique sur ouvrir. Hop Voilà, c'est fait. Ok, donc en faisant ça, ce qui concrètement vient de se passer, c'est que j'ai créé dans RStudio un objet qui s'appelle MyData, et cet objet contient maintenant les données qui étaient sur le disque dur dans le fichier private.txt. Pour vérifier si l'import s'est bien passé, bah il faut examiner le contenu de l'objet MyData. Alors comment est-ce qu'on examine le contenu d'un objet qui a été créé dans R Eh bien, vous devez simplement exécuter le nom de l'objet qui vient d'être créé dans R. Donc là, je viens de créer un objet MyData dans R, je lui ai donné un nom quelconque, hein, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé MyData, et si j'exécute juste son nom, hop Regardez dans la console, eh ben j'ai euh, les pays qui sortent, hein. on, on dirait que l'import euh, s'est pas trop mal passé, donc j'ai tous les pays euh, ici qui sortent. Ah, hey, il y a Monsieur Sam qui est là, salut Monsieur Sam Si vous regardez hein, dans, dans la sous-fenêtre inférieure, donc dans la console, euh, que je fais défiler, je suis censé avoir 164 pays, mais en réalité, regardez, ça s'arrête à 111, ça s'arrête à 111, donc il y a 53 pays qui, qui, qui apparaissent pas. Euh, alors ça, comment ça se fait mais en fait, quand vous exécutez juste le nom d'un objet dans R, R vous affiche le contenu de l'objet, mais parfois le contenu de l'objet il est très important, et c'est le cas de l'objet MyData hein, qui comporte 164 pays, ça fait quand même beaucoup. Et donc R ce qu'il fait, c'est qu'il fait exprès de ne pas afficher tout le contenu pour éviter qu'on se retrouve écrasé par, par tout le contenu de cet objet dans, dans, dans la sous-fenêtre inférieure ici, dans la console ça s'appelle. Donc R a fait exprès de couper court à partir de, de la 111e unité statistique, donc du 111e pays de, de la base de données. Euh, comment est-ce qu'on fait pour l'empêcher de faire ça Parce que nous, on n'a pas envie euh, qu'il fasse ça. On aimerait bien euh, voir directement les 164 pays. Alors, c'est une sorte de, de switch euh, dans R qu'il faut, qu faut tourner. Vous allez taper option avec un S, entre parenthèses, max.print. Et puis vous allez écrire égal. Alors attention, c'est un code un peu dégueulasse là. Alors, il faut écrire égale point machine avec un m majuscule très important le M majuscule et puis vous mettez dollar integer point max ok donc faut écrire ce, ce bordel là vous savez quoi je vais le taper dans, dans le chat directement comme ça s'il y en a qui veulent copier-coller ça c'est très chiant hein, de taper les trucs comme ça je vous le mets dans le chat c'est également sur tipeee hein, donc les codes sont sur la page tipeee à nouveau euh, ça ça va permettre de désactiver en interne de r l'option qui fait qu'on n'affiche pas tout le contenu des, des, des gros objets qui sont créés dans r donc j'exécute la ligne de code, hop, voilà, c'est fait. Et il euh, n'y a rien qui change à partir de là, hein. visuellement ça n'a pas l'air d'avoir fait grand chose, mais à partir de maintenant, si j'exécute n'importe quel code dans R à partir de maintenant, ben R ne va pas commencer à cacher une partie euh, du contenu des objets. Donc par exemple si je réexécute MyData pour afficher le contenu de l'objet, ben là cette fois-ci c'est bon, on va avoir les 164 pays. Regardez, je clique sur MyData, et voilà j'ai bien les 164 pays, le dernier il est là. Donc j'ai tout le jeu de données ici qui, qui est en train de se dérouler, donc tout le contenu de l'objet MyData est en train de se dérouler, et là j'ai bien euh, les 164 pays jusqu'au Zimbabwe. Je découvre euh, avec vous, j'avais pas fait attention à ça, euh, le dernier pays de ma base de données, c'est le Zimbabwe. 164 pays, euh, la base de données est très complète, mais on n'a pas tous les pays du monde, hein, mais on les a presque tous. Euh, 164 pays euh, depuis Afghanistan jusqu'à Zimbabwe, pour lesquels on a plein de caractéristiques. On va voyager un peu ensemble maintenant, hein. je vais un peu vous raconter d'où viennent ces données, elles viennent de différentes sources, euh, et on va au passage, euh, on va au passage regarder euh, un petit peu euh, certains pays, hein, voir, euh, voir un peu euh, euh, quelle est la situation dans certains pays sur base, sur base de ces données, on va un peu voyager. Les gens veulent voir la Russie, ok ok, on va, on va regarder la Russie, ok, je vais, on va regarder ce que ça donne pour la Russie. On veut voir la France, on veut voir la Belgique, ok ok. Alors, euh... Euh, donc discutons un peu de euh, quelles sont les sources de, de ces données. Hein. Donc c'est des données réelles de 2019. Et pour commencer, euh, la variable démocratie. Donc c'est 0 si c'est une dictature et 1 si c'est une, une démocratie. Euh, ça vient d'où ça euh, Je vais vous mettre le lien, je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc j'ai tiré euh, cette information depuis un, un site web qui, euh, tous les ans, euh, s'amuse à euh, calculer un, un score de démocratie pour chacun des, des pays. Vous avez le lien dans le chat, le lien est également sur Tipeee, et donc c'est ce site web-ci, qui, qui est un site web que j'aime beaucoup, et le plus simple c'est de regarder ensemble la carte. Regardez ici, on a, on a la carte en 2019, et c'est un score en fait, c'est un score qui va de 0 à 10. Plus on est proche de 10, mieux c'est, plus ça veut dire qu'on est, qu est proche de la démocratie, et plus on est proche de 0, plus ça veut dire qu'on est proche d'une dictature. Et on voit sur cette carte hein, les, les pays qui sont en vert. Plus un pays est en vert euh, foncé, plus ça veut dire que le pays a reçu un haut score de démocratie. Donc moi, euh, je vois euh, sur cette carte, bon, bah, ce qui domine, c'est les pays scandinaves. Quoi. Regardez euh, la Norvège, la Finlande, Danemark. Les pays scandin scandinaves dominent bien. On a le Canada aussi hein, qui ressort euh, très fort, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est les, les pays qui ont les plus hauts scores démocratiques. Puis vous avez euh, les pays avec un, un, un score démocratique un petit peu plus faible, hein, euh, comme la France. Regardez, euh, la France ici qui est en, en, en vert un peu moins intense, l'Allemagne, hein, euh, l'Angleterre. Et alors, et ça c'est la honte, il hein. euh, y a la Belgique là, entre la France et l'Allemagne, regardez, il y a la petite Belgique, et elle, est, elle, elle fait pire que l'Allemagne et la France, donc la Belgique, elle est en vert clair, elle est dans la catégorie « flawed démocratie. Donc euh, ça c'est la honte, quoi. Hein. Donc la Belgique n'a pas, euh, pas un score démocratique aussi élevé que ses voisins euh, français, allemands, ou même les Pays-Bas. Si vous regardez au nord de la Belgique, là, les, les Pays-Bas, ils, ont, ils, ont, ils sont foncés, donc ils sont comme les Scandinaves, ils ont un, un score qui est, qui est quand même assez haut. Mais bon, il y a bien pire que la Belgique. Il euh, y a bien pire que la Belgique, puisqu'il euh, y a les pays qui, en termes de score démocratique, euh, sont la honte de cette planète. Hein, et euh, je, je le dis euh, vraiment euh, que ces pays devraient avoir honte. C'est genre euh, la Corée du Nord, hein, qui, qui, qui est vraiment au bas de l'échelle. Donc moi, ce que j'ai fait dans le jeu de données euh, que, que, que vous avez téléchargé et qu'on a importé dans Air Studio, et euh, eh bien, euh, les pays qui avaient un, un score euh, de 6 ou plus, donc les deux catégories supérieures, bah, j'ai déclaré que c'était des démocraties et j'ai mis la valeur 1 dans le, dans le jeu de données. Euh, et les pays qui avaient un score... Euh, en dessous, hein, donc euh, à partir de 6 jusqu'à 0 là, euh, donc les deux catégories inférieures, Bah, ceux-là je les ai mis 0, je les ai mis euh, dans la catégorie dictature. Ah oui, le contraste entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ouais ouais, ça c'est vrai, c'est un truc de fou, hein. quand vous regardez ici euh, vraiment euh, la frontière qui sépare Corée du Nord et Corée du Sud, et encore Corée du Sud est d'une couleur similaire à la Belgique, donc euh, la Corée du Sud pourrait certainement s'améliorer, ce qui rendrait le contraste encore plus, euh, encore plus saisissant quoi. J'ai mis le Groenland en dictature. Le Groenland, il était en gris. Le Groenland n'est pas dans ma base de données. Hein, si vous posez la question, le Groenland n'est pas dans ma base de données. Donc euh, il, il, il, il, il, on ne va pas analyser euh, le Groenland. Et si vous demandez hein, qu'est-ce que ça donne la Belgique, elle est classée en démocratie. Euh, la France est aussi euh, classée euh, en démocratie. Hein, si on va voir la France, hop, France et démocratie. La Russie, on parlait de la Russie. Euh, M-N-O-P-Q-R. Russie n'est pas classée en démocratie. Donc dans ce classement-là, la Russie, elle ne s'en est pas tirée. Elle est passée dans la classe dictature. Alors on a ensuite la variable expectancy, donc ça c'est l'espérance de vie dans le pays. Alors pour les espérances de vie dans les différents euh, pays du monde, j'ai été prendre les données d'un super site, que je suis sûr certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Gapminder. Donc c'est le site gapminder.org, ça c'est vraiment un, un, un super site pour, pour avoir des tas de données sur les différents pays du monde, et donc les espérances de vie, j'ai été les extraire, les extraire de là. Euh, si vous allez sur Gapminder et puis vous cliquez sur « data », c'est là que vous aurez les données téléchargeables. Donc « gapminder.org » et je clique sur « data », hop, et là vous avez, euh, vous avez alors accès à ici euh, cette espèce d'interface qui me permet d'avoir… il euh, y a plein de variables qu'on peut avoir sur tous les pays du monde, notamment « life expectancy hein, », c'est celle-là que, que j'ai utilisée. Donc si vous cliquez sur « life expectancy », hop, je vais le faire. Alors voilà, les espérances de vie sur le site Gapminder. Et vous voyez ce qui est génial avec le site Gapminder, c'est qu'on a non seulement l'espérance de vie pour chaque pays, mais on l'a également pour plein d'années différentes. Donc ça commence en 1800, on a des données historiques. Alors certaines, c'est des extrapolations, hein, on va pas se mentir. Il n'y avait pas, euh, pas quelqu'un en Afghanistan en 1800 qui s'amusait à calculer c'est quoi l'espérance de vie dans le pays année après année. Il n'y avait pas encore d'institut de stats en 1800 en Afghanistan. Mais il y a des extrapolations dans le passé. Et il y a aussi des extrapolations dans le futur. Donc regardez, je vais faire défiler un peu l'ascenseur et Gapminder il s'amuse à, à faire des extrapolations de l'espérance de vie également jusqu'en 2100. Euh, donc moi je trouve ça vraiment génial quoi, hein, des données qui sont faciles à télécharger en plus. Moi concrètement ce que j'ai fait, bah, j'ai été à l'année 2019, hein, euh, voilà en 2019, et donc en 2019 pour l'Afghanistan, regardez l'espérance de vie, euh, on est à 64,1 ans euh, d'espérance de vie. Vérifions dans RStudio que c'est bien ça que j'ai aussi, voilà regardez, Afghanistan, 64,1. Bah, je ne vous ai pas menti, c'est de, de là que j'ai pris euh, les données. Alors qu'est-ce que ça donne, genre, pour la Belgique La petite Belgique, euh, 82 ans d'espérance de vie, yes. Donc euh, euh, je m'attends à vivre personnellement dans les 81 ans, euh, puisque, puisque j'ai la chance de vivre en Belgique. Euh, je suis dans ma, dans ma trentaine, hein, j'ai un petit peu plus que, que, que 30 ans, donc il me reste quoi, 50 ans à tirer, on est en 2020, avec un peu de chance en 2070 je serai encore euh, présent sur, euh, sur, ce, sur ce gros caillou qu'on appelle la Terre. La France, la France, la France, 83 ans Eh bien bien joué les Français, vous avez une espérance de vie un peu plus élevée que les Belges, scandaleux, je ne suis pas d'accord. Et alors si on regarde, je sais pas, la Russie Allons voir un peu les Russes comment ils s'en tirent, c'est quoi leur espérance de vie 72 ans pas génial, pas génial. Enfin, c'est bien d'avoir 72 ans d'espérance de vie, hein, mais je veux dire, comparé à ce que les pays occidentaux comme la France ou la Belgique arrivent à faire, c'est pas un très bon score, quoi. Mais il y a pire, hein, genre l'Afghanistan, 64 ans, quoi. Ok, alors, après, il y a d'autres variables, comme euh, population D. Euh, ça, c'est la densité de population, donc c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré dans le pays. J'ai également tiré ça de Gapminder. Afghanistan, ben voilà, il y a 58,30 personnes au kilomètre carré. Vous avez des pays, euh, comme le Bahreïn, regardez ici le Bahreïn, où la densité de population au kilomètre carré, est, elle est importante. Hein. 2160 personnes au kilomètre carré, c'est beaucoup plus qu'en Afghanistan, par exemple. Euh, et moi, ce que j'aime bien faire en général, quand j'ai comme ça un jeu de données, euh, j'aime bien, euh, de manière un peu aléatoire, prendre une donnée au hasard dans le jeu de données et vérifier si c'est correct. Juste faire une sorte de sondage de la base de données pour un peu vérifier à quel point je peux m'y fier ou pas. Ici, pour le Bahreïn, on nous annonce donc une assez grande densité d'habitants euh, au kilomètre carré. Est-ce que c'est plausible ça Est-ce que, est que ça tient la route Alors regardez ce que je vais faire. On va s'amuser, on va aller sur Google Maps et on va aller regarder à quoi ressemble le Bahreïn vu du ciel. Est-ce que sur base de l'image satellite du, du, du Bahreïn, je ne sais pas si je prononce ça bien, hein. regardez, je vais aller sur Google Maps, je tape Bahreïn, c'est un pays qui est censé avoir une forte densité, je vais prendre la vue satellite. Alors je découvre avec vous le Bahreïn, bon je le savais, hein, mais le Bahreïn en gros c'est un pays qui est à côté de l'Arabie Saoudite, hein, donc si je joue en arrière on a l'Arabie Saoudite, et le Bahreïn c'est cette espèce d'île ici. Qui est, euh, qui est à droite de l'Arabie saoudite. Et euh, si vous regardez cette île, bah, euh, ça apparaît assez clairement qu'en fait, euh, la moitié de l'île, elle est couverte par une ville. Quoi. Regardez, on voit clairement l'infrastructure et tout le reste. Donc c'est une île, la moitié est couverte par, par une grosse ville, ou par un, un, un ensemble de villes, hein, peu importe, je ne suis pas expert de ce qui se passe au Bahreïn, mais en tout cas je vois bien par la vue satellite que c'est fort urbanisé, le reste de l'île c'est un, un désert, mais donc le fait qu'il y ait une forte densité d'habitants dans le pays ne me surprend pas du coup, vu que la moitié du pays est couvert par une ville, donc euh, c'est logique qu'on y retrouve des densités euh, assez, euh, assez conséquentes. Donc ça tient la route. Le fait qu'il y ait 2160 habitants au kilomètre carré au Bahreïn, ça tient euh, tout, à fait, euh, tout à fait la route. Quoi. Salut Dimension <rire> Le langage c'est R dimension, le langage c'est R. Alors des lives statistiques je pense que je peux en faire, je peux en faire vraiment beaucoup hein, des, des, des lives statistiques, il y a tellement de sujets. Donc moi mon plan c'est en fonction de l'audience tout simplement, hein. et j'ai envie de dire que c'est vachement bien parti puisque là, vous êtes plus de 1000 personnes à me suivre en direct, donc ça c'est, j'ai battu le record de la dernière fois. Donc là, il y a plus de 1000 personnes en direct qui sont en train de, de regarder euh, mes histoires statistiques. Euh, pas mal, pas mal quoi. Hein. Ça, euh, j'ai jamais eu, j'ai battu le score de la dernière fois. Et je dis ça et c'est tombé à 990, <rire> mais ça va continuer de fluctuer euh, pendant le live, je m'inquiète pas quoi. Ok, revenons au jeu de données. Variable suivante, euh, coefficient Gini, également extrait de Gapminder. C'est un score qui va de 0 à 100 et qui nous donne une information sur le niveau d'inégalité des richesses dans le pays. C'est une échelle inversée, dans le sens où si le coefficient de génie vaut 0, la valeur minimum, ça veut dire que la richesse dans le pays elle est uniformément répartie. Donc tout le monde a exactement la même chose. Ça c'est un coefficient de génie de 0, c'est un pays où la richesse est parfaitement répartie entre les habitants. Et à l'autre extrême, si vous avez un coefficient de génie de 100, la valeur maximale, ben là le coefficient de génie de 100, ça veut dire que il euh, y a une personne dans le pays qui a toute la richesse pour lui. Donc il n'a rien laissé pour les autres, il y a une seule personne qui a réussi à accumuler euh, toute la richesse pour lui. Ça c'est jamais vu, hein. on n'a jamais vu un pays où le coefficient de Gini était égal à 100. Euh, mais donc voilà, c'est en gros euh, une échelle inversée, plus c'est élevé, euh, plus ça veut dire qu'il y a des inégalités, et euh, plus on est proche de zéro, plus ça veut dire que tout le monde a la même chose. Quoi. Donc regardez, euh, coefficient de Gini en 2019 en Afghanistan, bon c'était 36.8, hein, euh, c'était mieux en Albanie, 29.0. C'était pire en Angola, 42.6, hein, etc. etc. Euh, comme d'hab, je suis sûr, vous voulez voir pour la Belgique et la France. Hein, donc euh, Regardons la Belgique et la France. Alors En Belgique, on est à 27.7. Ce qui est, euh, il faut savoir hein, que typiquement, des scores dans, entre 20 et 30, c'est pas mal. Hein, c'est ce qui se fait de mieux, en fait. Euh, pour la France, je pense que la France, est un pays où ça se passe pas trop mal. 32. Hein, bon, voilà, on est à 32. Euh, des pays où ça se passe mal, hein, c'est des pays genre le Brésil. Euh, si on va voir le Brésil, où est le Brésil Brésil, voilà, regardez, coefficient de Gini, on est à 51. Donc ça, c'est typiquement des pays où ça se passe beaucoup moins bien. Je vois qu'il y a pire, il y a au-dessus le Botswana, qui est à 60, la vache. Les États-Unis, si vous demandez, c'est quoi le, le niveau des inégalités aux États-Unis Il me semble qu'on est typiquement à 40, ouais, c'est ça. 41.5 pour le coefficient de Gini. Donc retenez, plus le coefficient de Gini est élevé, au pire c'est, plus le pays est inégal, et plus c'est proche de zéro, au mieux c'est. Après ça, on a l'âge médian, de nouveau extrait de Gapminder. C'est l'âge tel que 50% des gens ont plus que cet âge dans le pays et 50% des gens ont moins que cet âge. Et si vous regardez l'Afghanistan avec 18.4, ben, euh, c'est un pays qui est vachement jeune. Hein. Euh, donc en Afghanistan, vous avez 50% des gens qui ont moins de 18 ans, quoi. Hein, c'est un truc de fou. Euh, 50% des gens en Afghanistan ont moins de 18 ans, 50% des gens en plus. L'Albanie, en comparaison, est un pays beaucoup plus vieux. quoi. Hein. Euh, en Albanie, 50% des gens ont moins de 36 ans et 50% des gens ont plus de 36 ans. Cela dit, en termes de jeunesse, il hein, euh, y a notamment l'Angola, regardez. En Angola, euh, l'âge médian, c'est un truc de fou, quoi. c'est même pas 18 ans, c'est 16.7. Donc vous avez 50% des gens qui, qui, ont moins, euh, qui ont moins de, de, de 16.7 années en Angola, et 50% qui ont plus. Quoi. Nos pays à nous, hein, en Occident, euh, vous l'avez déjà entendu, hein, que la population européenne elle est vieillissante, et ça se voit notamment au niveau de l'âge médian. Donc si vous regardez par exemple en Belgique, bah, l'âge médian, euh, 41 ans, quoi, hein, donc euh, c'est assez élevé. Euh, pareil pour la France, hein, je pense que la France l'âge médian en France il est assez élevé, voilà 42.3 je vois, 42.3 euh, pour, euh, pour la France. Allons voir au Japon, Japon on sait que c'est un pays où les gens sont très vieux, euh, âge médian 48 quoi. Donc au Japon il euh, y a plus de 50%. Il y a 50% des gens qui ont plus de 48 ans quoi. Euh, donc ça sont des pays euh, assez vieux. quoi Mais moi ça me, ça, ça me met sur le cul de voir des pays avec un âge médian de 16 ans, quoi. C'est un truc de fou quoi. Il y a des pays comme ça. Je, je me demande s'il y a pire que l'Angola dans cette base de données, si on arrive genre à avoir 15 quelque part ou autre. C'est pas le sujet de ce soir, hein, mais moi-même je suis curieux. Ah je crois que j'en ai vu un, regardez. Ah, au Nigeria. Non, pas au Nigeria, au Niger. Je pensais que c'était le même pays. <rire> c'est là que vous voyez mon ignorance parfois de, de, de certaines choses dans le monde. Donc il y a un pays qui s'appelle Niger, un autre Nigeria, je pensais que c'était le même. Et donc le Niger est à 15 ans pour l'âge quoi c'est des trucs de fou. C'est chouette hein, quand même ce qu'on est en train de faire. Là. On est en train d'un peu parcourir ici avec les données 2019, euh, plein de, de données concernant les pays. Alors, variable suivante, skyscraper. Alors ça donc, euh, c'est la variable qui nous dit, euh, c'est quoi la hauteur du plus haut gratte-ciel euh, dans le pays ça j'ai tiré d'une page Wikipédia qui est excessivement bien foutue, je vais vous la mettre dans le chat, je vais la mettre sur Google Chrome, hop, comme ça on peut regarder ça ensemble. Donc c'est une page euh, Wikipédia qui est excessivement bien foutue et qui donc, euh, il s'amuse euh, pour chaque pays du monde à regarder euh, on a euh, c'est quoi la hauteur euh, du plus haut gratte-ciel. Donc pour reprendre l'Afghanistan, hein, où euh, j'ai pas une affinité particulière avec l'Afghanistan, mais c'est juste dans l'ordre alphabétique, c'est le premier pays qui sort. Euh, pour l'Afghanistan, la plus haute euh, tour d'Afghanistan s'appelle la Kabul Tower, euh, et elle fait 75 mètres de haut. Euh, et souvent, les, les, les, les plus hauts bâtiments dans chacun des pays du monde, il ben, euh, y a une page Wikipédia qui leur est consacrée, donc la Kabul Tower, si je clique, je vais voir à quoi ça ressemble, voilà, Kabul Tower, c'est ce truc-là, qui fait 75 mètres, c'est le plus haut bâtiment euh, en, en Afghanistan. Sur Twitter, je me suis un peu moqué en disant que ça vendait pas du rêve. Bon, c'est pas très gentil, je sais. Et c'est sûr que pour un pays comme l'Afghanistan, qui est pas un pays qui, a, qui a facile, bah, est facile, c'est difficile de faire des beaux, des beaux bâtiments. Mais donc voilà, c'est la gueule du, du plus haut bâtiment en Afghanistan. Alors on peut s'amuser hein, et aller voir pour d'autres pays du monde à quoi ressemble le, le plus haut bâtiment. Et bien sûr, vous avez envie de savoir hein, c'est quoi en Belgique euh, et c'est quoi en France. Alors allons voir la Belgique. Hein, qu est, quel est le plus haut bâtiment et donc voilà, vous avez en Belgique, ça c'est le plus haut bâtiment euh, en Belgique, 150 mètres de haut, Tour du Midi, à Bruxelles. Euh, c'est un bâtiment que j'ai toujours trouvé particulièrement moche, hein, donc euh, je le trouve vraiment d'une laideur extrême ce bâtiment. Euh, et de ce que j'en sais, c'est un bâtiment qui héberge le service des, des pensions. Donc euh, tout ce qui est, euh, tous les fonctionnaires qui travaillent pour les calculs de pensions et compagnie, il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui se retrouvent à travailler dans cette tour. C'est moche, hein Qu'est-ce que vous en pensez C'est vachement laid, hein alors, les Français, la plus haute tour, euh, elle fait 231 mètres, et c'est la tour First. Tour First, qui est dans les quartiers de la Défense, voilà. Donc en France, vous, votre plus haut bâtiment à l'heure actuelle, c'est la tour First dans les quartiers de la Défense, si je ne me, si me plante pas. Euh, je dois vous avouer, euh, comparé à, à la tour du Midi à Bruxelles, moi, euh, je trouve pas que c'est spécialement mieux réussi. Hein. C'est pas un bâtiment que je trouve excessivement beau. Alors je sais, il y en a sûrement qui vont s'énerver et dire :« Eh la tour Eiffel, la tour Eiffel, elle fait 300 mètres, pourquoi elle est pas là ?» Ok, euh, ce, ce, cette page qui, euh, qui regarde c'est quoi les plus hauts bâtiments dans différents pays. C'est uniquement les bâtiments dans lesquels il y a des bureaux ou des appartements. Donc euh, la tour Eiffel, sauf si je me trompe, il n'y a pas d'appartement dedans. Il euh, n'y a pas de bureau non plus dans la tour Eiffel, donc ça ne compte pas. Okay donc ce, ce, ce, cette page Wikipédia elle, ne prend pas en compte des structures du genre euh, tour Eiffel, euh, du genre antenne. Hein. Vous savez, il y a des antennes radio qui font des centaines de mètres de haut dans certains pays. Ce n'est pas pris en compte, ça ne compte pas. Ne vous énervez pas, hein, les Français. Je vous aime, hein, je vous aime, hein, je vous aime. Même si la tour Eiffel n'est pas dans la liste des plus hauts bâtiments. Suisse, on peut aller voir la Suisse, ouais, allons voir la Suisse. Roche Tower, qui fait 178 mètres. Donc en Suisse, je découvre avec vous le plus haut bâtiment, c'est ce truc-là. Je vais vous montrer, moi, un, un exemple de bâtiment que je trouve très joli, un, un très haut, haut gratte-ciel que je trouve très chouette, en Russie. C'est le Lacta Center, à Saint-Pétersbourg. C'est un gratte-ciel qui fait, euh, qui fait euh, 462 mètres de haut, donc c'est vachement haut, quoi, hein, vous imaginez. Euh, si on met la Tour Eiffel à côté, elle sera, elle sera plus petite, quoi. Euh, et euh, ce bâtiment il est vraiment très particulier euh, dans, dans son architecture, moi j'aime beaucoup Mais il est vraiment particulier parce qu'il faut savoir qui a commandité euh, la construction de ce truc euh, en Russie euh, ben, c'est Gazprom euh, Donc c'est euh, une, une entreprise euh, bah, qui, qui comme son nom l'indique euh, fait, fait du profit via le gaz Et je sais pas si vous le voyez mais en fait le, le gratte-ciel il ressemble à la flamme du gaz Je trouve ça magnifique, moi je trouve c'est très joli c'est évident à mon avis que dans l'histoire de l'humanité, quand on sera dans quelques siècles dans le futur et qu'on regardera euh, cette époque euh, où on s'amusait à, à brûler les énergies fossiles à une vitesse foudroyante, c'est clair que ce bâtiment ne euh, sera pas oublié, quoi. Hein, que, que c'est tout un symbole. quoi. Au Royaume-Uni, ils sont à Londres en train de construire pas mal de, de nouvelles tours ultra modernes, futuristes. Euh, ici, voilà, la, la plus haute tour actuellement euh, à Londres, c'est euh, le Shard, hein, c'est une tour qui fait 300 mètres à peu près, je crois, un truc comme ça. Euh qu'on a, euh, qu a, qu a à Londres ici et, et que je trouve magnifique aussi, euh, que ça me fascine. J'ai déjà eu l'occasion euh, euh, d'aller en visite à Londres et de monter dedans en fait. Donc euh, cette tour-là ici, le Shard, euh, je suis monté au sommet, il y a des observatoires tout en haut et donc euh, j'ai eu la chance de, de, de pouvoir y aller et, et d'admirer la vue depuis, euh, depuis le Shard quoi. Hein, — Les gratte-ciels défigurent un peu les villes anciennes qu'on a en Europe. Ah, c'est tout un débat, hein, ça, Baptiste, effectivement. Que, moi, je pense, par exemple, à la ville de Madrid. J'ai déjà eu la chance d'aller à Madrid. Et à Madrid, on a une ville qui est vraiment très belle. Et puis il y a quatre énormes tours qui sortent de nulle part en plein milieu de Madrid. Et, et, et, et euh, ça, ça défigure complètement le truc, par exemple. À Londres, j'ai l'impression que l'intégration des gratte-ciels à Londres se fait mieux. J'ai l'impression que ça se passe un peu mieux, mais Madrid, c'est une catastrophe, euh, le, le résultat, quoi. On a donc tous les, toutes les hauteurs des plus hauts gratte dans les différents pays du monde. Puis il y a la variable « children », elle, elle vient de nouveau de Gapminder. Euh, ça, c'est le nombre d'enfants par femme. Euh, en moyenne, hein, en moyenne. Donc, par exemple, en Afghanistan, en 2019, une femme avait en moyenne 4,18 enfants. Euh, ce qui est beaucoup plus faible dans, dans des pays comme, euh, bah, comme genre euh, la Belgique, si je regarde la Belgique, ou en Belgique, regardez le nombre d'enfants moyens par femme en 2019, c'était moins de 2, euh, c'était 1.8. Euh, pour info, d'un point de vue démographique, euh, si on veut assurer juste euh, un renouvellement euh, de la population, que la population reste à un niveau stable, il faut environ 2.1 2, enfants euh, par femme pour que, pour que la population d'un pays se maintienne. Donc la Belgique avec 1.8. Bah, euh, c'est un pays où euh, la démographie en Belgique elle va baisser. Alors maintenant, en pratique, la démographie en Belgique est quand même en hausse parce qu'il y a une légère immigration qui réussit à, à, à compenser euh, c est, c est, c est ce très faible nombre d'enfants par femme. Mais euh, s'il n'y avait pas cette légère immigration, la population belge serait, elle serait sur, sur un lent déclin à partir de là. Euh, et si on va voir le Japon, je crois que le, le pire pays euh, au monde en termes de natalité, si je ne me trompe pas, c'est le Japon. Voilà, le Japon, c'est 1.5, donc le nombre d'enfants moyens par femme au Japon, pour le moment, c'est 1.5, et euh, comme au Japon, il n'y a quasiment pas d'immigration, il hein. y, y, y, y a extrêmement peu de mouvements euh, de population vers le Japon, donc euh, vous le savez comme moi, la population japonaise est en baisse, euh, et, et en baisse assez importante, quoi. Ah, il y a pire que le Japon, il y a Doyen Laurent qui me dit euh, 1.12 pour Hong Kong. Ah Hong Kong, 1.12. Ah ouais, la vache, à Hong Kong, les gens, ils font plus d'enfants, quoi. C'est... Enfin, oui, c'est pas vrai, les gens font des enfants, mais 1.12, euh, c'est vraiment très très bas, quoi. Et alors, la dernière variable, euh, presse F, c'est un score de liberté de la presse. Et c'est comme le coefficient de Gini, c'est une échelle inversée. Donc plus le score est bas, mieux c'est, plus ça veut dire que la presse est libre. Et plus le score est élevé, au pire c'est, au plus ça veut dire que la presse est, est oppressée et n'est pas libre de dire ce qu'elle veut. Euh, le score ici de presse, d'où je l'ai tiré, euh, bah, je vais euh, de nouveau vous donner le lien. Euh, c'est un site web qui euh, fait euh, chaque année un classement des différents pays du monde euh, selon, euh, selon leur score euh, de liberté de la presse. Qu Qu'est-ce qu qui se passe pourquoi vous mettez tous F Qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> Je connais pas, c'est un mème, je connais pas quoi. Vous êtes cons les gens, vous êtes vraiment cons quoi. Bon, comme tout a l'air de bien se passer et que je me suis inquiété pour rien, je vais continuer comme si de rien n'était. Je, je, euh, je, je, je connaissais pas la, la, la, la blague, tiens. Euh, et je crois que j'ai vu passer dans tout ce bordel là, dans tous ces F où vous êtes tous en train de m'emmerder là. Euh, je crois que j'ai vu passer Doc Primum, donc euh, salut Doc. Vous êtes vraiment con ouais. quel bordel dans le chat Et entre temps, vous êtes plus de 1100 personnes. Euh, je disais, euh, la dernière variable de la base de données, c'est un, un, un score de liberté de la presse, et donc c'est euh, le site web que je vais vous remettre dans le chat, parce que comme vous avez floudé ça comme des gros cons avec le F, je vais vous le remettre, hop euh, Donc ce site web-là, euh, il donne un, un, un, un score de liberté de la presse, et donc euh, plus le score est faible, mieux c'est, c'est une échelle inversée, plus le score est élevé, au pire c'est. Alors regardez, on a la carte ici euh, qui nous permet de voir avec des couleurs directement ce que ça donne. On voit de nouveau euh, que c'est les pays scandinaves qui s'en tirent le mieux. Hein. C'est euh, un peu comme euh, le score pour la démocratie. Vous voyez que les pays scandinaves, ils ont le plus faible score, et donc c'est eux où il y a la plus grande liberté de presse. Euh, et ce qui est intéressant, si vous regardez, euh, on a également en fait que des pays comme la Belgique, des pays comme la Belgique sont euh, extrêmement bien classés en termes de liberté de presse. En fait, dans le classement, si vous regardez, euh, si je fais monter ici, la Belgique est carrément à la position 9. Donc c'est le, le, le... En termes de liberté de presse, on est à la 9 neuvième position au monde, donc c'est pas mal. Il y a une cajou sauvage qui vient de rentrer. Bonjour, cajou ah, Elle est pas sûre qu'elle veut rester. Je vais continuer comme si de rien n'était, ok je sais, je sais que vous allez tous regarder cajou et ne pas m'écouter, mais je vais continuer comme si de rien n'était. Donc la Belgique est à la position 9 en termes de liberté de presse, donc on peut être très fier de nous. Et là, les Français, vous êtes à la position 32. Donc ça va, mais peut mieux faire, quoi. En termes de liberté de presse la france est à la position 32 donc elle s'est barré au package elle, elle s'est elle, elle barré j'ai l'impression donc la france est à la position 32 pour la liberté de presse c'est pas génial enfin c'est pas génial c'est bien quand même hein, mais peut mieux faire quoi euh, et puis si vous regardez d'autres pays comme par exemple ben, on a l'arabie saoudite qui, qui est dans les derniers la corée du nord la chine ça c'est les pays qui en termes de liberté de presse c'est la honte de la planète hein. ce qui est intéressant euh, et que certainement euh, vous êtes plusieurs à, à le remarquer, à le voir, vous l'avez peut-être écrit dans le chat, je vais lire dans deux secondes, c'est qu'il y a l'air d'avoir une forte corrélation entre le score pour la liberté de presse et le score pour euh, qu'est-ce qui est une démocratie et qu'est-ce qui est euh, une dictature. Euh, c'est un peu les mêmes pays qui, qui étaient bons en démocratie qui sont maintenant euh, bons en, en, en liberté de presse. Le fait qu'il y a une corrélation forte entre ces deux variables, c'est intéressant parce que ça nous dit que du coup il y a un potentiel euh, de prédiction en utilisant une variable pour aller prédire l'autre. Comme elles sont corrélées, il y a certainement moyen euh, d'utiliser ça euh, pour essayer de prédire par exemple le score euh, démocratique d'un pays sur base de son score euh, de, de, de liberté euh, des journalistes. Quoi. La corrélation n'est pas parfaite, hein, cela dit. Par exemple, dans les scores démocratiques, la Belgique était en dessous de la France. Relation qui est inversée pour les scores journalistiques, comme on vient de le voir. Hein. Donc, c'est pas une corrélation qui est parfaite. Mais il y, a, il y a une certaine corrélation entre ces deux variables, et donc euh, il y a un potentiel d'essayer d'en prédire une sur base de l'autre. Et donc, je dis ça, et ça nous ramène à notre problème initial. Notre problème initial c'était de vouloir essayer de prédire euh, démocratie ou, ou euh, dictature en fonction de la hauteur du plus haut gratte-ciel. Il faudrait essayer de voir est-ce qu'il y, euh, est euh, est qu y a une corrélation entre ces deux variables, est-ce que ça vaut le coup de tenter de construire un modèle prédictif, est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux variables On va essayer d'un peu explorer ça euh, maintenant. Je vois que tout ça, euh, tous ces trucs-là, ça vous fascine. Hein. C'est bien. Hein. Moi aussi, c'est un truc qui me fascine. Et donc, si on a parmi vous qui sont fascinés par ces trucs-là, euh, vous avez sur la page Tipeee euh, tous les liens, toutes les données. Tout est détaillé sur la page Tipeee. Donc, si vous avez envie après le live par vous-même d'aller explorer certaines de ces données, la voie est ouverte. Hein, donc euh, vous saurez très facilement le faire, donc n'hésitez pas. J'aimerais maintenant qu'on explore est-ce qu'il y a un lien entre euh, la variable skyscraper, donc on a la variable skyscraper, et la variable démocratie, c'est ça que je veux faire. Et quand je veux dire explorer euh, est-ce qu'il y a un lien entre, euh, entre ces deux variables, euh, ce que je veux dire en fait c'est, est-ce que la distribution de la taille des plus hauts gratte ciel dans les dictatures, est-ce que c'est la même dans les démocraties, ou est-ce que la distribution des tailles des plus hauts gratte-ciels, est-ce qu'elle est différente dans les démocraties et les dictatures C'est ça, en fait, dire qu'il y a un lien entre les deux variables. Si jamais on voit que la distribution de la taille des, des, des gratte-ciels n'est pas la même dans les démocraties et les dictatures, euh, alors on pourra dire qu'il y a un lien entre les deux variables. Si par contre c'est la même chose, bah c'est foutu, hein, on ne saura pas faire de prédiction, euh, le, le, laisser tomber, euh, ça ne marchera pas alors le code que je vais faire tourner maintenant pour essayer de, de visualiser ça pour faire un, un petit graphique de la distribution de, de la variable skyscraper dans les démocraties et puis dans les dictatures pour comparer le code est sur tipeee okay donc on passe, euh, on passe au point 3 sur la page tipeee j'ai divisé euh, les différentes phases pour ce soir en, en différents points euh, donc on a le point 1 pour le jeu de données à télécharger 2 pour l'import ça c'est déjà fait on passe maintenant au point 3 ce que je vous invite à faire c'est très simple vous copiez euh, tout le bloc de code vous le collez dans RStudio et vous l'exécutez. Okay, c'est ce qu'on va faire maintenant ensemble, je vais le faire avec vous. Alors j'ai ce bloc de, de code. Euh, je pense que si je l'exécute tel quel, je vais me faire engueuler, je vais avoir une erreur. Ouais, avoir une erreur. Donc ce que vous devez faire, hein, si vous voulez le faire avec moi et avoir le graphique, euh, il faut que vous placiez la souris tout à droite jusqu'à ce qu'elle se transforme ici en, en, en cette espèce d'icône là. Vous cliquez et vous maintenez. Le but en fait c'est de faire réapparaître ce que j'avais évacué tantôt. Et une fois que vous avez fait ça, essayez d'exécuter le code à nouveau, et normalement le graphique va apparaître. Voilà, donc si je fais run, moi j'ai le graphique qui apparaît. Alors petit souci, hein, euh, j'ai euh, donc cliqué sur la séparation et j'ai fait réapparaître le graphique, petit souci, euh, je sais que ma tronche, hein, euh, ma gueule euh, est au-dessus du graphique, donc vous ne euh, voyez pas le graphique. Euh, donc ce que moi je vais faire, mais que vous ne devez pas spécialement faire s'il y en a qui, qui font le truc en parallèle de moi, il euh, y a un bouton zoom qui est ici, je vais cliquer dessus et ça me permettra de mettre le graphique en plein écran, hein, comme ça vous pourrez quand même le voir, okay euh, Ce graphique, il nous montre la distribution des gratte-ciels selon leur auteur. Euh, en rouge, c'est dans les dictatures, et en, en vert, ce sont dans les démocraties. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire pour les, les, les... Il y a 164 pays au total hein, qui ont été utilisés pour faire, pour faire ce graphique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire ben Déjà, premier commentaire, visiblement, ça se passe pas de la même manière dans les dictatures et dans la démocratie. Hein. Si vous regardez la courbe en rouge, qui est celle des dictatures, en rouge c'est la courbe des dictatures et en vert celle des démocraties, c'est pas la même. Hein. Donc il y a bien une différence. Et ça, ben... Alléluia hein. Ça, ça veut dire que, d'un point de vue statistique, euh, comme il y a une différence, eh ben, euh, ça aura du sens d'essayer de prédire si un pays est une dictature ou une démocratie selon la taille des gratte-ciels. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme commentaire peut-être un, un, un peu plus fin euh, ben, Moi, je vois en fait qu'au niveau des dictatures, euh, essentiellement, on voit que euh, c'est assez regroupé. Hein. On a un gros pic ici en rouge, euh, donc il semble que dans les dictatures, euh, les plus hauts tours, bah, elles sont presque toujours entre 0 et 200 mètres. Hein, sur l'axe horizontal, on a la hauteur en mètres. Donc dans les dictatures, la plus haute tour du pays, c'est typiquement entre 0 et 200 mètres et c'est très uniforme. Il y a des exceptions, hein. euh, il, y a, il y a des petites vagues à gauche et à droite. Je sais qu'il y a notamment euh, la Bouche Khalifa qui est une tour de 800 mètres dans les Émirats Arabes Unis. et Les Émirats Arabes Unis sont classés en dictature, euh, qui est donc une exception. Mais grosso modo, pour la plupart des dictatures, voilà, ça se passe entre 0 et 200 mètres et c'est assez, euh, c'est toujours un peu la même chose. Et si vous regardez en comparaison avec les démocraties dans les démocraties qu'est ce qu'on voit ben, c'est beaucoup plus étalé en fait dans les démocraties le, le, le pic est plus bas et il y a également euh, un shift sur la droite du graphique. Vous voyez, le, le pic est plus bas et, et tout est déplacé euh, sur, euh, sur, la droite, sur la droite du graphique. Parce que je fais bien le mouvement comme ça. Tout est déplacé euh, sur, euh, sur la droite du graphique. Le graphique ici qui a été tracé, j'aurais pu faire des histogrammes. Hein. Si vous connaissez les histogrammes, ça aurait très bien marché aussi avec des histogrammes. Mais vous savez quoi Je ne suis pas un grand fan des histogrammes. Moi, je préfère faire euh, ce qu'on appelle des, des, des densités ici comme ça. Mais c'est la même chose. Hein. Entre un histogramme et une densité, les deux essayent finalement d'estimer la même chose. Donc euh, y a, y a, fondamentalement, euh, c'est la même chose qu'on essaye de représenter, quoi alors ce qu'on va faire maintenant, euh, on va enfin commencer euh, à, à, à construire euh, le, le, notre modèle prédictif et là pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire j'ai besoin de faire juste genre 5 minutes de théorie statistique, vous m'autorisez à faire 5 minutes de théorie statistique, je promets je vais être gentil hein, fouillez pas, fouillez pas. Je vais, je vais être très gentil ça va pas être des maths très difficiles mais il faut que je fasse un tout petit peu pour que vous compreniez bien euh, qu'est-ce que c'est le modèle qu'on va construire exactement j'ai deux variables, je vais noter, hein, donc il y a la variable skyscraper skyscraper, ça c'est la variable 1 et puis on a la variable démocratie qui est une variable binaire hein. démocratie c'est 0 ou 1 variable 2 ok donc chez ces deux variables là alors ce que je vais faire je vais les représenter par des symboles pour me faciliter la vie donc la variable skyscraper à partir de maintenant ce sera juste s majuscule et la variable démocratie à partir de maintenant ce sera juste d moi j'essaye de construire un modèle qui relie les deux variables d'un point de vue euh, d'un point de vue statistique j'ai donc euh, ma variable démocratie et j'ai ma variable s et il faut que je trouve, en fait, une expression mathématique qui va me permettre de les relier. Alors, quelle expression mathématique je peux utiliser pour relier euh, ces deux variables, dans le but après de pouvoir faire des prédictions de D en fonction de S Eh bien, il faut savoir, hein, ça c'est comme ça en statistique, que euh, si D, si d la variable qu'on cherche à prédire, hein, donc je vais même le noter comme ça, je vais mettre, si la variable qu'on cherche à prédire est une variable binaire, ce qui est le cas de D, hein, alors, l'expression mathématique qu'on va utiliser pour relier D à d'autres variables sera ce qu'on appelle de la régression logistique. Donc le mot-clé en statistique pour cette situation-là, quand la variable qu'on cherche à prédire est une variable binaire, ce qui est le cas ici, on va utiliser de la régression logistique. Et l'expression mathématique qui va lier les deux variables, eh bien, ce sera celle-ci. Vous allez dire que la probabilité que la variable D soit égale à 1, c'est-à-dire une démocratie, hein, ça va être égal à une fraction avec le nombre de leur E, exposant un truc qui s'appelle B0, plus un truc qui s'appelle B1, multiplié par la variable S, et en dessous de la fraction, il faut remettre 1 plus la même chose, donc le nombre de leurres. Je vais détailler tout ça, hein. fouillez pas, fouillez pas, je vais détailler tout ça. Retenez que, de manière générale, en statistique, si notre but c'est de trouver une expression mathématique pour lier deux variables, et que la variable qu'on cherche à prédire est une variable qui est binaire, eh bien, le modèle mathématique, l'expression mathématique qui va permettre de lier D et S, c'est ce que je viens de vous noter à l'écran. Soyez pas effrayé, soyez, soyez pas, hein, pas C'est le, le plus dur est déjà passé, ok Le plus dur est déjà passé, c'était juste ça. Alors, quelques mots sur le E. E, c'est le nombre de l'heure dans ce bazar. Et le nombre de l'heure, si vous connaissez pas, c'est une constante, hein, c'est comme pi. Pi, vous savez, ça vaut 3,1415, blablabla. Bla, bla, bla. euh, le nombre de leur, petit e, bah, c'est une constante comme pi. E, ça vaut toujours 2,71828, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis il reste le problème de B0 et B1. Qu'est-ce que c'est ça, B0 et B1 On va demander à R, en utilisant notre base de données, de calculer euh, B0 et B1. Et une fois que R aura calculé B0 et B1, eh ben, le modèle sera complètement spécifié et je pourrai en injectant dans le modèle une valeur à la place de s s je vous rappelle c'est la hauteur de, du gratte-ciel genre je pourrais mettre que s vaut 350 euh, en mettant 350 à la place de s dans le modèle je pourrais calculer c'est quoi la probabilité que la variable d soit égale à 1 entre temps je vois que ça va j'ai pas perdu trop de gens vous êtes toujours plus de 1100 personnes donc ça se passe encore euh, pas trop mal je vais un peu lire qu'est ce que vous mettez dans le chat le nombre de l'heure, non le nombre de l'heure <rire> du mathématicien e leur. ah vous vous moquez de moi hein. C'est possible, quand je dis nombre de l'heure que ce soit mon accent, hein. J'ai un accent assez... Je suis belge de 1, ce qui est déjà une fameuse star, et en plus j'ai un accent assez, assez particulier apparemment, même si moi je le réalise pas. On veut demander à R. R, s'il te plaît, calcule-nous, c'est quoi la valeur de B0 et c'est quoi la valeur de B1 Alors, il y a une petite subtilité supplémentaire qui n'est pas mathématique, hein. D'ailleurs je vais, hop, je vais quitter, je vais revenir sur RStudio. Euh, je vais évacuer le graphique. Euh, vous devez réaliser qu'en en statistique, Construire un modèle, hein, donc avoir une expression mathématique qui lie nos deux variables et euh, aller, euh, aller calculer le B0 et le B1, on peut le faire. Mais c'est pas parce qu'on peut le faire que c'est forcément une bonne idée. Même si ça s'annonce prometteur dans notre cas, si ça se trouve, le modèle, on va demander à R de calculer B0 et B1 parce qu'on peut toujours le faire, et le modèle qu'on aura ainsi construit, ce sera de la merde. Ce sera un modèle qui fera des très mauvaises prédictions, qui sera pas capable de vous prédire correctement si un pays est une dictature euh, ou une démocratie. Comment est-ce que ça je, je peux faire pour le savoir eh bien Astuce de statisticien, prenez votre base de données, avec un morceau de la base de données, vous allez construire le modèle, vous allez calculer B0 et B1, quoi. Et ensuite, avec le reste de la base de données, eh bien, euh, vous allez faire des prédictions via le modèle. Et comme pour le reste de la base de données, on connaît la bonne réponse, hein. on sait pour le reste de la base de données qu'est-ce qui est une dictature, qu'est-ce qui est une démocratie, on va pouvoir comparer les prédictions du modèle à la réalité, et décider à partir de là si notre modèle c'est de la merde, ou si notre modèle bah, ça marche bien. On arrive maintenant au problème qui est, euh, il va falloir choisir quel morceau de la base de données on va utiliser pour construire le modèle. Et ça c'est délicat, euh, et souvent en fait les statisticiens ils fouillent le problème, eux, ils se disent, bah, on n'a qu'à prendre un morceau au hasard. Okay Donc la base de données dans notre cas c'est 164 pays, et ben moi je vous propose dans ces 164 pays, on va en prendre 114 au hasard, et les 50 qui restent, on les utilisera pour tester le modèle. Pour demander à R de choisir au hasard des pays dans notre base de données, je vais vous introduire en fait une fonction qui permet de faire de, de l'aléatoire dans, dans R. Donc une fonction qui permet de faire des choses aléatoires dans R, c'est la fonction sample. Donc si vous tapez sample dans R, et je vais taper ceci, je vais taper sample entre parenthèses, 1, 2.6, 1. Si j'exécute ce truc, ce que cette fonction elle fait en fait c'est... Euh, elle prend les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc 1, 2.6, c'est pour dire les numéros de 1 à 6 et elle va prélever dans ces numéros de 1 à 6, elle va en prendre 1 au hasard ça c'est ce que dit le 1 après la virgule essayez de le faire et dites-moi ce que vous obtenez et réalisez qu'en fait cette fonction ici que je suis en train de jouer avec ça correspond au lancer d'un dé en fait donc moi je l'ai fait tourner, regardez j'ai obtenu 1 euh, essayez de le faire et dites-moi qu'est-ce que vous obtenez pour votre dé à vous si je réexécute le code une seconde fois, regardez, j'obtiens 4 euh, là j'ai obtenu 5, je veux un 6 ah ça se passe pas bien, j'arrive pas à obtenir mon 6 Donc voilà, j'ai obtenu la suite 1, 4, 5, 5, 3, 2 Il y a quelqu'un qui a eu 9 Donc, Claude, je sais pas ce que t'as foutu Mais t'as clairement pas bien travaillé Il y a un autre qui a eu 7, c'est parti, c'est le bordel euh, Pour euh, choisir au hasard 114 pays dans ma base de données ben, Lesquels exactement ben, Je vais utiliser la fonction simple et je vais lui dire Simple 1, 164 Donc il y a 164 pays au total dans la base de données Et tu vas m'en prendre 114, comme ceci Si je clique sur exécuter, regardez, voilà j'ai toute cette série de, de, de, de numéros qui sort, quoi. Donc, ce sont les numéros de tous les pays qui vont être utilisés pour calculer le B0 et le B1 dans mon modèle de régression logistique. Si je vais sur Tipeee, on arrive au point 4. Et donc, il y a ce bloc de code de trois lignes où la première ligne, c'est pour choisir au hasard 114 pays. Et puis, les lignes suivantes vont permettre de donner le B0 et le B1. Copier les trois lignes de code et puis placer ça dans RStudio. Hop, et il ne reste plus qu'à exécuter. Et le résultat, ce sera le petit B0 et le petit B1. Donc, j'y vais. Et voilà, j'ai le B0 et le B1 qui sortent. Il y a Michel qui me demande si pour construire le modèle, est-ce qu'on ne devrait pas avoir 50% de dictature et 50% de démocratie dans, dans les pays qu'on va utiliser pour construire le modèle euh, Michel, la réponse à ça, c'est très simplement non. Absolument pas, on n'est pas forcé d'avoir ça. Quoi. Maintenant, il ne faut bien sûr pas avoir 0% de démocratie et 100% de dictature, ou l'inverse. Là, ça ne marchera pas, il y aura, y aura une erreur, mais, mais on n'est pas obligé d'avoir 50-50, ça, ça n'aura pas une influence négative. Quoi. Notez que, je vois, il y en a certains qui mettent les coefficients, vous n'obtenez pas les mêmes coefficients que moi, et c'est tout à fait normal. Parce que euh, vous n'avez pas choisi les mêmes 114 pays que moi, puisque euh, on, moi j'ai choisi ici 114 pays au hasard grâce à R, en m'assistant de R, vous avez fait pareil de votre côté, et euh, on n'aura donc pas les mêmes résultats, puisque euh, les, les 114 pays qui sont choisis aléatoirement de mon côté ne seront pas les mêmes 114 choisis aléatoirement de votre côté. Donc si vous vous retrouvez avec des coefficients différents des miens, normalement ils ne devraient pas être drastiquement différents, mais si vous avez des coefficients différents des miens, c'est normal. Parlons un peu hein, donc de ces deux coefficients que moi j'ai obtenus, et que vous avez obtenus aussi, même si ce n'est pas exact. Exactement Les mêmes. Normalement, il y a un truc qu'on devrait tous avoir en commun, c'est que le premier, c'est b0, il est négatif. Normalement, tout le monde devrait avoir le premier négatif. Et le second, euh, b1, le second, c'est b1, ben lui, il devrait être positif chez tout le monde. Je vais noter dans R que le coefficient b0, il est égal à, et je vais recopier directement de la console le bazar, hop, comme ceci. Et le coefficient b1, euh, il vaut ceci. Le coefficient b1, qui est celui qui va directement multiplier la variable s, hein, la variable skyscraper, il est positif. Il est positif, et ça c'est très intéressant à remarquer, parce que ça veut dire, parce que le coefficient B1 qui est lié directement euh, qui va directement multiplier euh, la variable S, la variable skyscraper, parce qu'il est positif, ça nous dit que plus un gratte-ciel est haut, plus cela va augmenter la probabilité que D est égal à 1. Si b avait été négatif, ça aurait été l'inverse. Si b1 avait été négatif, alors on aurait pu dire que plus le gratte ciel est haut, plus les chances d'avoir une démocratie sont faibles, vont être diminuées, vont être écrasées. Par contre, b0, qui soit positif ou négatif, essayez pas de l'interpréter, ça c'est moins intéressant. C'est vraiment le coefficient b1 qui est lié directement à la variable s, parce que ça la multiplie, qui est, un, qui est intéressant. On va essayer de faire ensemble une prédiction. Euh, je vous montre le modèle. Hein. Je vous montre le modèle. Le modèle, je vous rappelle, c'est ce truc-ci. On va essayer de reproduire cette expression mathématique dans R pour essayer de faire un, un premier calcul, et par exemple essayer de prédire Tiens, si le plus haut gratte-ciel dans le pays fait 350 mètres, quelle est la probabilité, selon le modèle, que euh, le pays soit une démocratie Je vais faire nombre de l'heure. Nombre de l'heure, c'est E, je vais mettre, c'est 271828. Il 8. faut que je fasse E exposant. L'exposant dans R, je vous rappelle, c'est une double étoile. On peut aussi faire le chapeau, hein on peut faire le petit symbole chapeau à la place, mais sinon la double étoile. E exposant B0 plus B1, multiplié par 350. Okay multiplié par S, et moi j'ai décidé, j'allais essayer 350. Et ça, je le divise par, entre parenthèses, 1 plus la même chose. Si j'exécute maintenant ce bazar là, le résultat sera la probabilité, selon mon modèle, que euh, le pays est une démocratie. J'ai exécuté, il euh, y a 4 lignes de code ici que je dois exécuter d'un coup. J'ai exécuté, hop, et regardez, je trouve 0,53. Okay. 0,53. Donc mon modèle dans ce cas-ci, il me prédit que voilà, pour un pays où la hauteur du plus haut gratte-ciel c'est 350 mètres, on me dit qu'il y a 53% de chance que euh, ce soit une démocratie. Alors je vois, Ariane elle a 0,73, Ellie elle a 0,46, 0,61, 0,50, 0,58, 0,54. Alors vous remarquerez un truc, et ça c'est vraiment chouette du fait qu'on ait euh, qu plus d'un millier à, à jouer ensemble à ça. Regardez dans tous les nombres qui sortent, on sait que on a tous choisi 114 pays au hasard différents, hein, donc euh, on, a, on a tous des, des pays différents. Et la prédiction qu'on fait tous a l'air d'être au-dessus de 50% à quelques rares exceptions. Il y en a 2-3 parmi vous qui sont en dessous de 50%, mais presque tout le monde a l'air d'être au-dessus de 50%. Et donc, ça, euh, c'est assez clair que sur base de ça, je pense qu'on peut dire que si le plus haut gratte-ciel fait 350 mètres, bah, comme euh, pour la vaste majorité d'entre nous, on prédit euh, plus de 50% de chances que c'est une démocratie, bah allons-y, disons que notre prédiction, c'est que c'est une démocratie. Et vous pouvez changer, hein, si vous voulez essayer, genre euh, vous demandez, euh, tiens, euh, et si je mets 200 mètres euh, si vous voulez mettre 200 mètres, pas bah changer, hein, 350, ça devient 200. Vous réexécutez la ligne de code, et vous aurez la prédiction de votre modèle pour 200 mètres. Et donc moi, voilà, je vois de mon côté que si je décide que le plus haut gratte-ciel fait 200 mètres, eh ben, euh, je prédis que c'est une dictature. Je suis en dessous de 50%, hein. ça c'est ma règle, en fait, si je suis au-dessus de 50%, je dis que c'est une démocratie, et si c'est en dessous de 50%, je dirais que c'est une dictature. Donc à 200 mètres, euh, le gratte-ciel, moi je dis c'est une dictature. En réalité, hein, si je retourne sur Tipeee, il euh, y a moyen de calculer ça en une ligne de code, regardez. Sur Tipeee, je vais au point 6. Je vais le mettre ici. Et donc, si j'exécute ça pour 3, 350, je vais avoir la même valeur que j'avais tantôt. Okay donc, il y a cette ligne de code. Et regardez, on s'est personnalisé dedans ça. Hein. Donc, dans cette ligne de code que, que je viens de piquer de Tipeee, il y a la valeur 350 qu'on peut personnaliser. Euh, donc, soit vous pouvez le faire en utilisant la formule que vous codez vous-même, hein, la formule du, du, du modèle que vous codez vous-même, ou alors vous demandez à R de gérer tout ça pour vous. Vous mettez juste ici euh, 350. Il nous reste une dernière chose à faire. C'est euh, on vient de construire le modèle. Cool, c'était fun. Hein euh, C'était très fun, on vient de construire le modèle, mais est-ce qu'il vaut quelque chose euh, Il est temps de tester notre modèle sur les autres pays. Il y a 50 pays qu'on n'a pas utilisés pour construire le modèle. Et ben, il est temps de euh, soumettre ce modèle euh, aux 50 pays et de voir si le modèle arrive à prédire ce que sont ces 50 pays. Si je vais sur Tipeee, euh, ce que l'on va maintenant faire, c'est faire tourner deux lignes de code au point 7. Et ces deux lignes de code, qu'est-ce qu'elles vont permettre de faire ben, Elles vont permettre de euh, faire les prédictions pour tous les pays qui n'ont pas été choisis, pour tous les pays sur lesquels on n'a pas euh, construit le modèle. Le résultat de ces deux lignes de code, c'est la création d'un objet qui s'appelle prédiction avec un S. Euh, et donc si j'exécute juste le nom de l'objet prédiction avec un S, ça va m'afficher qu'est-ce qu'il y a euh, dans, dans l'objet prédiction. Et en fait, ça va me donner pour chaque pays euh, la, la prédiction correspondante. Et Donc regardez, j'ai d'abord les numéros au-dessus. Bah, ce sont les 50 pays qui n'avaient pas été utilisés euh, pour, euh, pour, euh, pour construire mon modèle. Euh, je vois, il y a le pays 6, 7, 14, etc. Et en dessous, vous avez la prédiction. Euh, 0 si on a prédit que c'est une dictature, 1 si on a prédit euh, que c'est une démocratie, etc. Et maintenant, euh, il faut qu'on confronte ça à la réalité. Parce que ça, c'est mes prédictions. Mais c'est quoi la réalité Est-ce que c'est -ce est correct, là, mes prédictions Et ça, c'est le point 8. Regardez, c'est une ligne de code. Où ça va être un tableau. Et alors, il y a le divisé par 50 tout à la fin de cette ligne de code, que dans un premier temps, je ne vais pas l'utiliser. Attendez, ce que je vais faire, je vais copier au-dessus. Donc, dans un premier temps. À la fin de la ligne de code, là, il y a divisé par 50. Dans un premier temps, on ne va pas le faire. OK, on va le faire après, vous allez comprendre ce que c'est. Ne vous inquiétez pas. J'exécute. Regardons euh, le tableau des prédictions euh, contre la réalité. J'avais 50 pays, et donc j'ai fait 50 prédictions. Et qu'est-ce que je vois Que euh, la réalité, il euh, y avait au total 29 pays. Regardez, 27 plus 2 qui étaient 0, qui étaient donc des dictatures. Ça, c'est la réalité. Et au niveau des prévisions, ben, mon modèle, il a prédit correctement 27 pays qui étaient des dictatures, et alors il y en a deux qui ont été prédits à tort des démocraties. Les prédictions correctes, c'est la diagonale descendante dans ce tableau, le 27 et le 6. Ça c'est les prédictions correctes, c'est là où les prédictions et la réalité sont en phase. Et donc sur 50 pays, je vois que j'en ai prédit correctement 33. Et le reste, ça c'est la diagonale dans l'autre sens, l'autre diagonale, ça c'est les mauvaises prédictions, euh, il y en a 17. Alors pour avoir une meilleure idée de la qualité du modèle, de si est-ce que c'est satisfaisant oui ou non, ben on peut essayer de convertir ces, ces résultats en pourcentage, hein. Et pour ça, ben je divise par 50. Donc ça, c'est la ligne de code finale ici. Je divise par 50. Je clique sur Run. Regardez, la diagonale descendante, c'est 54 et 12. Donc au total, ce modèle que moi j'ai construit, il fait 66% de prédictions correctes. Et il fait donc 34% de prédictions incorrectes. Est-ce que c'est satisfaisant je sais pas, ça c'est à vous de le dire. Hein. Après, euh, on le sent chacun d'une manière différente. Euh, moi, je trouve néanmoins qu'il euh, y a un côté assez spectaculaire de me dire que dans 66% des cas, j'arrive à prédire correctement si c'est une dictature ou une démocratie avec la seule pauvre information qui est la hauteur du plus haut gratte-ciel dans le pays. Alors, en pratique, bien sûr, tous ces résultats sont dépendants du choix arbitraire de 114 pays et de 50 pays, puisque j'avais séparé mon jeu de données en deux. Et donc, on ne va pas tous avoir les mêmes résultats mais grosso modo, moi je me suis amusé chez moi à faire tourner le même code plusieurs fois pour voir ce que ça donne, et euh, typiquement, euh, les, les prédictions correctes, ça a l'air d'être systématiquement dans les alentours de 60%, ce qui reste pas mal, quoi. Vous pouvez me dire, hein, qu'est-ce que ça donne pour vous autres, je crois que certains, certains on, on, on me mettent les nombres, euh, moi je suis à 66%, et alors je lis, on a euh, 66%, 54%, euh, 58%, donc vous voyez qu'on est dans des résultats qui sont au-dessus de 50% en général. Il y aura bien de temps en temps un coquin. Hein. Euh, je vois par exemple, il y a sorte 17 là, tu me dis que tu es à 48%. Bon, donc pour toi c'est pas très satisfaisant, mais sinon il y a même Maxime qui a obtenu 72% par exemple. Donc on peut raisonnablement dire, en voyant euh, en voyant ça, euh, vu qu'on a tous utilisé 114 pays différents et 50 pays différents, on peut raisonnablement dire, en voyant que pour la majorité d'entre nous, ça a l'air de tourner entre 60 et 70% de prédictions correctes, que la vache. C'est pas mal, quoi. Hein c'est pas mal. Maintenant, bien sûr, la question qui se pose quand, quand on fait ça, c'est est-ce euh, qu'on peut pas faire mieux Est-ce qu'il y a peut-être une variable dans ma base de données euh, qui euh, permettrait de faire des meilleures prédictions, une variable sur laquelle je pourrais m'appuyer pour prédire euh, avec, euh, avec moins d'erreurs si un pays est une dictature ou une démocratie et vous vous souvenez, quand, quand j'ai un petit peu exploré avec vous les données qu'on avait dans la base de données, bah, on avait fait le constat que, tiens, c'est marrant, le score de liberté de presse a l'air d'être fortement corrélé avec le score de démocratie. Donc si mon but c'est de dire si un pays est une démocratie ou une dictature, pourquoi pas essayer d'utiliser son, son score de liberté de, de presse. Donc faisons ça. Je vous propose comme ultime manipulation pour ce soir, on va regarder si, si on arrive à, à, à faire des meilleures prédictions en utilisant cette fois non pas la hauteur du plus haut gratte-ciel dans, dans, dans le pays, mais en utilisant tout simplement le, le score que ce pays a reçu en termes de liberté de presse. Alors je vous invite à aller... D'habitude sur Tipeee. Et là, ce qu'on va faire, on va aller sur le point 9. On va aller sur le point 9 et on va sélectionner le bloc de code du point 9 qui va nous permettre de construire le modèle où c'est la variable presse F qui est utilisée pour aller faire les prédictions. Et on va tester tout de suite le, le pouvoir prédictif de ce modèle. Donc je copie, je colle le bloc de code dans, dans RStudio, faisons tourner le code et regardons un peu le tableau croisé qu'on obtient. Je vois que j'arrive à faire, regardez ici, j'arrive à faire 80% de prédictions correctes cette fois-ci. Donc je suis à 80% de prédictions correctes et 20% de, de prédictions incorrectes. Donc la variable presse f est une meilleure variable à utiliser pour aller prédire si un pays est une dictature ou une démocratie. Et en vous ayant raconté ça, et eh bien voilà. Je vous ai raconté ce que je voulais vous raconter pour ce soir. Et surtout, euh, je vous ai montré comment vraiment on fait de l'ingénierie d'un euh, modèle statistique. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire pour construire euh, des, des modèles mathématiques ici, pour essayer de faire des prédictions Ça ressemble vraiment à ça. Hein. C'est vraiment ça euh, le, le, le métier du statisticien qui essaye de faire des prédictions. Il, il construit des modèles sur base de corrélation. Il construit des modèles sur base des, des, des corrélations, et puis il essaye de valider ces modèles, il essaye de voir si le modèle est performant, s'il fait des bonnes prédictions, oui ou non. Et si ce n'est pas le cas, il jette le modèle à la poubelle, et si ça marche bien, bah, il se met à utiliser le modèle. Hein. Euh, et ça a un petit côté effrayant hein, aussi. Votre variable binaire qu'on cherche à prédire, ça pourrait être par exemple la sexualité des gens euh, je pourrais essayer de prédire si quelqu'un est homosexuel ou s'il n'est pas homosexuel via exactement le même modèle et pour faire cette prédiction, qu'est-ce que je peux utiliser euh, comme autre variable alors typiquement on va sans doute pas se mettre à utiliser la taille et le poids des gens par exemple je crois pas que ça va très bien marcher, je m'attends pas à ce qu'il y ait une forte corrélation avec euh, l'orientation sexuelle peut-être que quelque chose qui va redoutablement marcher eh bien euh, c'est de s'amuser à, à mesurer toute une série de traits de votre visage peut-être que euh, une série de traits euh, sur le visage des gens euh, va permettre de, de, de, de prédire avec une, avec une grande précision euh, si euh, la personne, euh, elle, est homosexuelle euh, ou pas. Donc on, on peut imaginer euh, ce genre de variable. Ou sinon, euh, peut-être tout simplement euh, des, des variables, euh, vos comportements sur Facebook, euh, quelqu'un qui a liké une page qui défend les droits des homosexuels, euh, on peut facilement euh, prédire pour une personne qui a fait ça qu'elle est elle-même probablement homosexuels parce que les homosexuels sont plus susceptibles de liker pareille page que les hétérosexuels et donc du coup une variable qui regarde simplement est-ce qu'il a oui ou non liké une page de promotion de défense des droits des homosexuels va, va, va être tout à fait pertinent pour essayer d'aller prédire si la personne quelle est sa sexualité il y a moyen vraiment d'utiliser ça pour faire des belles choses tout comme il y a moyen de les utiliser pour faire des choses qui sont qui sont pas forcément pas forcément si belles mais le fait est que ça marche et que ça marche en général plutôt bien Bien, quoi. Corrélation n'implique pas causalité, oui, donc très important ce point là. Ces modèles se basent sur des corrélations et derrière une corrélation, il peut y avoir une causalité ou pas. Hein. Donc derrière une corrélation, il peut y avoir une causalité ou pas. Mais il est vraiment important de comprendre que ces modèles, eux, ils n'ont besoin que de corrélation pour tourner. Donc euh, ne, ne mélangez pas les deux. Les, les, les corrélations, c'est super utile et important pour des modèles prédictifs, mais il ne faut pas systématiquement penser que derrière la corrélation, il y a une causalité. Quoi, hein. Euh, l'exemple que je peux donner c'est euh, je sais qu'il y a une très forte corrélation entre la taille et le poids des gens donc je pourrais faire un modèle prédictif, prédire la taille des gens en fonction de leur poids euh, et typiquement ce qui va se passer c'est que plus le poids sera élevé plus on va prédire une taille élevée mais euh, c'est qu'une corrélation, c'est pas un lien de cause à effet donc c'est à dire que euh, si je veux que quelqu'un baisse de taille je pourrais décider de l'amputer du bras comme ça son poids va baisser vu que le bras il pèse un certain point hein. donc j'ampute quelqu'un du bras comme ça euh, il perd du poids D'après le modèle, la taille de cette personne va baisser. Mais euh, dans la réalité, ça ne marche pas, bien sûr. Dans la réalité, vous avez juste amputé quelqu'un sans aucune raison valable, c'est cruel, c'est moche, etc. Donc faites bien attention, hein. faites bien attention à ça, c'est que les modèles sont toujours basés sur des corrélations, mais derrière une corrélation, il n'y a pas forcément une causalité. Si tu lui coupes les jambes, ça marche. C'est-à-dire que euh, si tu coupes la tête de quelqu'un, il va, il va perdre en poids et en taille, effectivement. Alors, Baptiste, tu aimerais bien que je fasse un live sur l'analyse en composante principale Oui, j'en ferai sans doute un. Par contre, si tu as un examen euh, à passer euh, dans pas très longtemps, c'est pas sûr que je ferai le live avant ton examen, je suis désolé. Mais à terme, euh, vu, que, vu que je vois que pour ces lives, ça se passe pas trop mal, hein, euh, aujourd'hui, on a, on a été plus de 1000 spectateurs euh, simultanément. Bon, là, vous êtes 900, mais en même temps, j'ai fini, hein, donc euh, c'est un peu normal. Oh, merci pour le petit tip, c'est très gentil pour le petit tip. Et c'est Herbacha, c'est Chris en plus. Merci, Chris. Chris, est un grand fan du chat sceptique Merci à toi, Chris. Vu que, vu que je vois qu'il y a quand même une certaine audience sur ce second live qui est encore supérieur à la précédente, euh, oui, hein, je crois que je vais continuer d'en faire de toute façon. Mais si certains parmi vous, euh, vous avez un, un examen de statistiques qui vous pend sous le nez euh, d'ici quelques semaines, bon, euh, je vais pas avoir le temps de parcourir toute la matière d'un cours de stats euh, via les lives. D'autant que mon rythme, à mon avis, euh, ce sera, je sais pas, un live par mois, un truc comme ça, parce que vous ne réalisez pas, hein, mais ça prend du temps à préparer un truc comme ça. Hein. Euh, le truc ici que je vous ai préparé, j'ai mis quand même deux, trois jours à, à, à tout mettre en place, à réfléchir, quel bout de code j'allais vous montrer, comment j'allais vous présenter les choses pour maximiser les chances que, que, que vous allez comprendre, sachant que c'était pas forcément très simple hein, par moment, c'était quand même un petit peu complexe par moment. Euh, il a fallu que je réunisse toutes les données, hein, que je constitue euh, le jeu de données, ça a été un peu de manipulation et tout le reste, donc... J'ai quand même mis 2-3 jours à préparer ce bazar, donc euh, je peux pas faire ça tous les deux jours, quoi, hein, c'est pas possible, quoi. Dans un futur life, peut-être pas le prochain, mais dans un futur life, euh, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut euh, faire pour essayer d'aller prédire la variable démocratie en utilisant non pas une, mais plusieurs autres variables. Parce que tous les modèles qu'on a fait ce soir, les, les deux modèles en fait qu'on qu a construit ensemble ce soir, ce sont des modèles où à chaque fois on utilise une variable pour aller en prédire une autre, mais en réalité euh, il est assez facile de généraliser les choses pour utiliser 2, 3, 4 ou 5 variables afin d'aller en prédire une autre. Et l'intérêt de faire ce genre de choses, euh, ben, c'est tout simplement d'augmenter la qualité des prédictions. Si on a plus de variables, si on a plus d'informations, en fait, on pourra euh, faire des meilleures prédictions, des, des prédictions de meilleure qualité. Mais ça donc on fera dans un futur live. Stupid Economics, t'arrives trop tard, mais pourquoi tu débarques à cette heure-ci <rire> Pourquoi tu débarques à cette heure-ci Oh là là Mais il y, y aura une rediffusion, hein, d'accord Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée, merci, euh, merci d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que vous êtes bien amusés, et euh, bah, je vous dis euh, à bientôt pour la suite, il hein. y aura un autre live et il y aura de toute façon les vidéos euh, traditionnelles du chat sceptique qui vont continuer de sortir aussi. Au revoir tout le monde.